Je cherchais un intérêt à la vie capable de me faire tenir debout encore un certain temps. J'étais une adolescente démolie, aux rêves brisés et sans lumière pour éclairer un quelconque chemin. J'ai hurlé à l'aide, maman. J'ai lancé des appels au ciel, mais tu as fermé les yeux sur ce que tu voyais. Et sans cesse, j'ai sombré en attendant que quelqu'un vienne me sauver.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 C'est pas bon, mais l'alcool, ça te coûte quoi? Ça t'apporte quoi? Tu demandes de l'aide à ta mère, mais tu la fais pleurer en buvant de l'alcool. J'ai 17 ans, j'ai jamais fumé, je suis jamais allée en boîte, je vais dans des fêtes, mais limite anniversaire. Mes parents m'ont éduqué, il y a certaines choses qu'ils approuvent, il y a certaines choses qu'ils approuvent pas, et je les remercie aujourd'hui parce que. Actuellement, dans cette génération, c'est la débauche. Donc, euh, même si, après, pour certains, une fille qui ne va pas en boîte, c'est une fille coincée, c'est une fille, ouais, elle reste tout le temps chez elle. Mais je préfère rester tout le temps chez moi, tu vois, à 24 chez moi, que me saouler la gueule, euh, avoir des problèmes à l'école, me demander ce que je veux faire plus tard, et voilà, quoi. Quel genre de maman, alors tu seras plus tard avec tes enfants, quand ils auront ton âge alors, il faut savoir avec un enfant, ce qui est important c'est la communication et il ne faut pas tout priver un enfant, il faut trouver le juste milieu, lui faire comprendre certaines choses qui ne sont pas bien et d'autres qui sont bien. Donc moi je ne pense pas que je serai une maman sévère mais il y aura des limites.